Le soleil, vers midi, zoom 50 fois, et vous remarquerez que tout au long de la journée, avec le même zoom, le diamètre du soleil ne change pas. Il change au cours de l'année, et plus large en hiver, moins large en été, d'environ 5%. J'espère pouvoir capter la tâche solaire qui devrait se trouver sur le côté euh, droite un peu en haut sur cette vidéo. Ce n'est pas une monture équatoriale donc ça ne sera pas parallèle à l'axe de rotation du soleil. Voilà. Je vais faire environ une minute et demie de vidéo.